Bonjour mes chers élèves de C1, vous êtes les bienvenus dans la chaîne Je Communique TV Alors méthode de français, euh, prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre au mot Alors cette fois on va voir euh, plusieurs activités, on commence par lecture et compréhension, un nouveau texte Après on va voir expression orale et vocabulaire Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui Mais d'abord prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre au mot et suivez avec moi Alors, voici euh, un nouveau texte. La à bah, histoire. Alors, le titre euh, exprime euh, la colère. Trop, c'est trop. Alors, euh, ce texte est écrit par euh, Frédéric Tom collection Éclat de Lire, édition Avers. Bon. Alors d'abord, euh, c'est trop, trop, on l'a déjà expliqué, ça exprime euh, la colère, mais il y a une euh, contradiction une opposition du titre avec l'image. Alors on voit ici un garçon, mais tout à fait heureux, tout à fait content, il n'est pas du tout en colère. Alors, un jeune garçon ici, euh, de bonne humeur, euh, tient ce qu'on appelle un gros, un gros panier à la main. Elle a l'air... Elle a l'air euh, content. Alors, euh, mais comment il devient en colère on va savoir d'après la lecture d'un autre texte, c'est trop. Voilà. Alors ouvrez votre livre, s'il vous plaît, page 98. Et suivez avec moi, s'il vous plaît, la lecture. Après, on va faire un petit résumé. Alors, ce garçon s'appelle Tim. Tim doit apporter des trésors de la forêt à l'école. Alors, quels sont -ce ces trésors? Alors, Tim enfile voilà, ses bottes, ça veut dire euh, chausses, ses bottes, ça veut dire mais ses bottes. Tim enfile ses bottes, puis il prend un grand panier, un gros panier ou un grand panier, et en route, pas besoin d'aller loin. Il y a un petit bois, ça veut dire euh, une, une petite euh, forêt. Juste derrière la maison, Tim balance, voilà, regardez ici, balance le panier, au bout de son bras, et il chante, ça veut dire tout simplement il a l'air content. Prenons-nous dans les bois, pendant que Loulou n'y est pas, c'est Loulou y était, et nous mangerait. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. C'est le loup qui était et nous mangerait. Alors, euh, un tapis de feuilles mortes couvre le sol. Du petit bois, ça veut dire qu'il y a des feuilles euh, mortes euh, remplies le sol. Du petit bois. Tim, ce garçon, est émerveillé. Il y a des feuilles dorées comme le soleil, d'autres qui ressemblent à des flammes. Et il y en a qui ont la couleur des poturons du jardin. Alors, Tim en prenant pour ses amis une rouge pour Rémi, une jaune pour Léa, une orange pour Zoé. Oui, une autre et encore une et alors ah non trop c'est trop ah non trop c'est trop tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles explique le rs alors trop c'est trop c'est pas timé. Mais... c'est pas timé un nourrisson ah non trop c'est trop tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles, explique le raison avec ma famille. Nous allons nous endormir jusqu'au printemps. Voilà, ah, c'est la raison. Ces feuilles ne serviront d'abri pour passer l'hiver bien au chaud. Alors si tu les prends, nous allons mourir gelés, puisque c'est le thème de climat, Le temps qu'il fait. Ah non Trop, c'est trop. Tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles. Avec ma famille, nous allons nous endormir jusqu'au printemps. Ces feuilles nous serviront d'abri pour passer l'hiver bien au chaud. Alors, si tu les prends, nous allons mourir de gelée. Alors, retourne ici. Dit Tim en prend pour ses amis. Tim en prend pour ses amis. Il prend euh, des feuilles mortes. Une rouge pour Rémi, une jaune pour Lia, une orange pour Zoé, puis une autre, et encore une, une, une, une, une. Ça veut dire que camarades sont des dizaines, par exemple. Alors, excuse-moi, excuse-moi, dit Tim, je ne savais pas. Tim ne prendra pas de feuilles mortes, elle va plutôt ramasser des glands... En classe, madame a montré de chouettes bricolages faits avec des glands. Ce serait bien si tous les copains en avaient. Ils font ramasser beaucoup. Tim prend une poignée pour Rémi, une autre pour lio une pour Zoé et... Ah non Trop, c'est trop. J'ai besoin de glands pour mes provision, explique l'écœureuil, alors cette fois, l'écureuil est en colère, comme l'exemple de l'iris, ah non, trop, c'est trop, euh, j'ai besoin de glands pour mes provisions, explique l'écureuil. bientôt l'hiver arrivera, bientôt l'hiver arrivera, et il n'y aura plus rien à manger dans la forêt, si je n'ai rien dans mes réserves, je vais mourir de faim. C'est comme l'exemple de l'écureuil. Nous allons mourir, je l'ai. L'écureuil, Je n'ai rien dans mes réserves, je vais mourir de faim. Excuse-moi, dit Tim, je ne savais pas. Alors Tim, continuons, continuons. Tim ne prendra pas de gland non plus. Il va ramasser des pommes de pain. Et cette fois, c'est joli, une pomme de paille, puis, ça, sonne, ça sonne bon. Et l'histoire continue, continue, continue avec Tim et les amis de la, les amis du petit bois. Alors il y a l'exemple de l'écureuil et aussi au début le RS. Est-ce que vous avez bien compris cette histoire d'après mon explication Alors. J'explique un petit peu des mots difficiles concernant le vocabulaire. Enfiler, on a déjà vu ça. Enfiler, team, enfiler ses bottes. C'est-à-dire, team met ses bottes ou team chasse ses bottes. On a aussi le mot euh, un petit bois. Un petit bois, il y a un petit bois, ça veut dire un endroit. Euh, voilà, un petit endroit couvert de plantes et d'arbres. C'est une sorte de. Petite, petite, petite forêt, émerveillée, émerveillée parce qu'elle a vu un tapis de feuilles mortes couvrir le sol du petit bois. Alors, Tim est émerveillé, émerveillé veut dire attiré par la beauté du lieu. Il s'agit ici de petit bois, surtout le sol du petit bois qui est rempli de feuilles euh, mortes. La couleur est dorée, dorée qui vient de l'or, la couleur de l'or. Ayant la, couleur, ayant la couleur de l'or, voilà. C'est ça. Vous avez compris Alors, mm -hmm. continuons avec la question pour bien comprendre l'histoire aussi le texte. À quelle saison se passe cette histoire Qu'est-ce qui t'a permis de répondre Est-ce que c'est l'automne ou l'hiver Alors, que va faire Tim en forêt que ramasse Tim en premier pour qui en prend-il Qui n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles mortes, les glands et pourquoi A ton avis, qui va empêcher Tim de ramasser le pomme de pain et pourquoi Parce que l'histoire continue, on a déjà vu. Alors je répète encore fois la question à quelle saison se passe cette histoire Qu'est-ce qui t'a permis de répondre hein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 Lire plusieurs fois le texte, et après vous pouvez répondre aux questions de compréhension. Dans quelques instants, bien sûr, on va voir la correction. D'accord Allons-y. Je comprends. Voici la correction de ces questions. À quelle saison se passe cette histoire on dit euh, c'est l'automne. Pourquoi l'automne Alors, l'automne, euh, c'est la saison où les feuilles euh, des arbres sont mortes. Alors, euh, cette histoire se, se passe en euh, automne. Alors, les feuilles d'arbres couvrant le sol sont mortes en couleur euh, en or ça veut dire sont doré alors bientôt euh, c'est l'hiver bientôt l'hiver arrivera. alors maintenant c'est la compréhension je comprends à quelle saison euh, à quelle saison se passe cette histoire et qu'est-ce qui t'a permis de répondre Alors, la saison, c'est l'automne. Alors, qu'est-ce qui m'a qu permis de répondre Puisque je vois euh, ici, alors, euh, Tim, on fait des bottes puis il prend un grand panier en route, pas besoin d'aller loin, il y a un petit bois juste derrière la maison, Tim, alors, etc. Un tapis de feuilles mortes. Couvre le sol des petits bois. Alors, un tapis de feuilles mortes couvre le sol des petits bois, surtout vers la fin de l'automne. Vers la fin de l'automne, bientôt l'hiver euh, arrivera. Alors, que va faire Thème Alors, Thème part, voilà, Thème part en forêt pour ramasser quelques bijoux. Ou quelques trésors de, du petit bois. Il s'agit soit du feu soit du fruit, Alors, qu'on ramasse Tim en premier Et pour qui on prend-il Alors, Tim ramasse en premier des feuilles pour ses amis. Rémi, Léa et Zoé. Et d'autres euh, camarades aussi. Alors au début, elle ramasse des feuilles de différentes couleurs pour ses amis. Alors, euh, qui n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles mortes C'est le hérisson. Le hérisson n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles. Et l'écoreuil aussi. Les L'écoreuil, euh, les glands. Parce que tout simplement, l'écoreuil a besoin de ces glands parce qu'il n'a rien dans ses réserves. Il va mourir de faim. Bientôt, c'est l'hiver. Et pour le raison, alors, si Tim les prend, ça veut dire prend les feuilles, alors toute la famille de raison va mourir gelée. Alors, quest que ça veut dire gelée Ça veut dire mourir de froid. Alors, voici pomme de pain. La pomme de pain est le fruit au plus le cône du pain. Elle est formée d'écailles dures et épaisses faites de bois et chaque écaille abrite deux graines munies de petits allées. Ce sont les pignons de pain. La pomme de pain met quatre ans mûrir au début elle est verte et fermée par euh, de la résine quand elle est mûre et sèche les écailles s'ouvrent et libèrent les graines les écureuils et d'autres animaux se nourrissent des graines de pain pour cela ils rongent les Pomme de pain et on arrache les écailles les ne laissant qu'une sorte de tronc. Tron, tron, C'est l'image des pommes de terre. Alors, à ton avis, qui va empêcher Tim de ramasser la pomme de pain euh, C'est d'autres animaux et aussi des écailles. a déjà vu l'explication, parce qu'ils ont besoin pour se nourrir pendant l'hiver. On sait déjà que bient, bientôt l'hiver arrive et tous les animaux ont besoin des réserves pour qu'ils ne soient pas morts. Ou gelés. Je vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Alors les mots du texte, trop c'est trop. Je le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Tim enfile ses bottes, c'est la ligne 3. Tim enfile ses bottes, ça veut dire Tim met ses bottes. La bonne réponse est mais. Tim enfile ses bottes, ça veut dire Tim met ses bottes. Ces feuilles nous serviront d'abri. Ça veut dire que ces feuilles nous serviront de maison. Abri veut dire maison. Cocher la définition des en rat dans la phrase. J'ai besoin de blanc pour mes provisions. 40 jusqu'à 41. Alors, ici, provision veut dire nourriture que l'on garde pour plus tard. Ce n'est pas nourriture que l'on mange tout de suite. Non. Nourriture que l'on garde pour plus tard. C'est ça la bonne réponse. Les mots des saisons. Recopie pour -re y chaque saison à son signe par suivi. Alors, printemps, c'est fleurs. Été, c'est chaleur. Automne, c'est. Automne, c'est. Feuilles mortes. Hiver, c'est froid. Alors, printemps, c'est fleurs. Été, c'est chaleur. Automne, c'est. Feuilles mortes. Hiver, c'est froid. Temps, c'est fleurs, été, c'est chaleur, automne, c'est feuilles mortes, hiver, c'est froid. Alors, à partir du texte, trop c'est trop, dresse euh, la liste des mots de l'automne et de l'hiver. Je vous aide un peu. Alors, pour l'automne, on dit feuilles mortes, feuilles d'oreille, feuilles rouges, jaunes et oranges. Ce sont des couleurs de multiples couleurs de feuilles. Surtout sur, en automne, il y a des feuilles dorées, rouges, jaunes et oranges. Alors pour l'hiver, je dresse la liste des mots euh, en rapport avec l'hiver on dit nous endormir jusqu'au printemps. Abri pour passer l'hiver geler mes provisions, plus rien à manger, mais réserver, mourir de faim etc d'accord vous avez bien compris alors vous pouvez trouver ces mots euh, surtout dans le texte de trop c'est trop alors on passe maintenant à activité orale alors oral je parle de mes activités quotidiennes j'écoute ce que fait Ali chaque jour pendant les vacances d'été et je fais la même chose pour Nora. Alors ici, raconte les activités quotidiennes de Nora chaque samedi et toi de la liste des mots suivantes. Chaque samedi. Alors on dit tous les matins, on dit chaque samedi. Tous les matins, je me lève vers 9h. C'est la même chose pour chaque samedi pour Nora. Chaque samedi, je me lève vers 8h ou 9h. Je me lève, je m'habille, je, je, je déjeune sur la terrasse d'un bol de lait et de céréales. Ici, par exemple, je prends, mon petit déjeuner avec, je prends mon petit déjeuner en famille, dans la salle à manger. Alors, regardez ici, il y a plusieurs boissons, plusieurs nourritures. Alors, je passe la matinée à la plage avec ma grande soeur et mon ami Abdou. Ici après le petit déjeuner, je vais au marché avec euh, maman. Et on fait la course. L'après-midi, je me repose un peu dans mon hamac sous les palmiers. Ici après le déjeuner, je joue avec mes amis, Donc, euh, Sarah et Xavier. Alors puis en début de soirée quand il fait moins chaud je fais une petite balade de vélo en famille et le soir j'ai le droit d'aller au lit à 10h, quelle chance et pour le soir euh, ma mamie euh, euh, prépare euh, un bon souper un très bon euh, voilà, une, une délicieuse soupe comme dîner. Alors, vous faites la même chose ici. Vous racontez les activités quotidiennes de Nora chaque samedi. Et aide-toi de la liste des mots suivants. Matin, matinée, après-midi, soir, réveil, marché, ami, dîner, petit-déjeuner, course, jouer, grand père Voilà. C'est tout pour le moment. Et à la prochaine. Et merci pour votre attention.